diable j'ai un écran bleu de la mort sur mon ordinateur je suis sûr que ce n'est pas une erreur bernie sur mon ordinateur nous interrompons votre ordinateur 20 longhorn pour une erreur à je les a été tué par créateur 08 créateur 08 a mis une bombe dans l'entre d'âge les la bombe va exploser dans 4 heures veuillez ne pas éteindre votre ordinateur vous obtenez cette chance Répétez, veuillez ne pas éteindre votre ordinateur. Parce que si vous le faites, alors Azlepore se fâchera contre vous. Et si vous perdez toutes les sept chances, alors vous n'aimerez pas ce qui se passe ensuite. Maintenant je pars. Souviens-toi, je te surveille évidemment. Et ne pensez jamais à éteindre votre ordinateur. Je vois que vous éteignez votre ordinateur une fois. Maintenant tu as perdu une chance. S'il vous plaît, ne recommencez pas. De plus, l'arrière-plan a été changé en violet et la minuterie a été réduite à deux heures. Allez filles. Je suis maintenant confus par ce que vous l'avez fait pour la deuxième fois. Veuillez ne pas l'éteindre pour la troisième fois. De plus, la minuterie a été raccourcie à une heure, à cas à 60 minutes. De plus, le fond a été changé en turquoise. Ah bon Déjà la troisième fois. Maintenant je suis en colère parce que tu t'es abstenu de m'écouter trois fois. Il ne vous reste plus que quatre chances et le chronomètre a été soustrait à 30 minutes, à cas à une demi-heure. De plus, l'arrière-plan a été changé en bleu. Ensuite, je vais essayer de bloquer mon ordinateur au lieu de l'éteindre. Voyons si cela fonctionne. Et cela a enfin fonctionné. Oh non. Cela n'a pas fonctionné. Comment oses-tu m'être bloqué Tu sais que j'ai besoin de te voir. Cela compte aussi comme éteindre votre ordinateur. Aussi, je suis maintenant en colère contre toi parce que tu l'as fait quatre fois. De plus, l'arrière-plan a été changé en vert. Il vous reste maintenant trois chances et le chronomètre a été estimé à 15 minutes. Et au fait, si vous l'éteignez encore une fois, alors je serai en mode diabolique. Alors s'il vous plaît, laissez votre ordinateur tranquille maintenant. C'est tout vous avez demandé mon mode diabolique. Regardez-moi tout de suite. Je suis maintenant en mode diabolique car tu as éteint ton ordinateur 5 fois. De plus, l'arrière-plan a été changé en jaune. De plus, vous n'avez que deux chances à perdre le chronomètre est descendu à 5 minutes. Si vous souhaitez récupérer votre ordinateur Windows Longhorn, vous devez attendre 5 minutes. Ce n'est pas si long. Crois-moi, s'il te plaît. Vous savez quoi C'est tout. C'est ta dernière chance. Parce que si vous éteignez votre ordinateur pour la dernière fois, alors vous obtiendrez l'ultra-punition. De plus... Le dernier arrière-plan a été changé en rouge et la minuterie a été réduite à seulement une minute, à à 60 secondes. C'est tout Ashley Perez. Je suis tellement terminée avec vous. Je vais éteindre mon ordinateur pour la dernière fois. Merde. J'ai un écran rouge de la mort sur mon ordinateur. Maintenant, je suis tellement en colère qu'on trèche les pérèses. Vous savez quoi? Je vais me promener et prendre l'air naturel. Et au revoir pour toujours.